à droite pour monter la Suc. alors la Suc c'est la grosse colline là on appelle ça un pêche et on va prier parce que j'ai vu qu'il y avait des passages à 19% et bon moi je suis pas un gros grimpeur hein. enfin je suis un gros grimpeur en poids puisque je fais 90 kg Wow. je suis pas très bon là dedans donc vous risquez de me voir marcher à côté de mon vélo si ça se passe mal <musique> très joli petit coin de nature mmh. Si vous voyez la la pente c'est très sympa petite euh, pause à, à mi-pente parce que c'est joli et parce que j'en peux plus 19% euh, c'est trop haut pour moi voilà à toutes. donc euh, 19% c'est pas sympa c'est n'importe quoi <rire> ça monte vraiment très fort allez regardez voilà ça c'est n'importe quoi aussi <rire> Allez, on continue à pousser. C'est une chose. Là le dénivelé positif, et la raideur de la pente. Mais... c'est du gravier qui roule. C'est nul Quoi je fais ça, en fait C'est chiant. Allez, on s'accroche. Allez, on s'accroche Joli À droite. Trop tard joli voilà. On va poser le vélo et voilà Ah, voilà. c'est joli Pique-Saint-Loup, l'Ortus, des tas de puèches, je, je connais pas les noms, mais euh, ouais, c'est joli. Ça le fait. Bon, il a un fort Ah, moi je suis censé aller être droit après le GPS il est sympa mon GPS ouais, ils ont vraiment sympa c'est ah, bien ça ouais. ça c'est grave elle tu vois ouais. mon avis mon GPS n'est pas à jour. Je vais faire strictement n'importe quoi. Je suis au milieu d'un champ de patates, enfin non, de vignes, pardon. Et ouais. Je vais faire machine arrière. Aussi le quotidien de l'utilitaire de Komoot, qui est l'application avec laquelle je, je trace parcours Et je donne au GPS donc quand j'engueule le GPS la plupart du temps j'engueule Komoot joli hein ah ou alors je fais que dire de la merde en fait ouais je crois que c'est ça par là voilà. donc euh, c'est pas la faute de Komoot c'est la mienne mais je préfère dire que c'est Komoot on détend Ah oh, putain c'est beau Ah elle est belle celle là Je vais faire une collection de barrières celle là Elle est en bonne place pour le What the fuck de l'année Bravo. Voilà. Ça, c'est de l'orfèvrerie, madame. Bravo. I'm a fucking car Voilà. Apparemment pas ce que personne. poussez -vous Voilà! À 70, ça va être dur à tenir. Je suis en feu! bientôt et merci voilà à ah, ça c'est fait oh putain il en feu ah, ciao ciao